Bonjour, l'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment vous pouvez remixer un programme. Alors la première des choses, on va commencer par se brancher au compte Scratch, alors en se connectant à notre compte. Par la suite, souvent on va chercher avec un mot-clé. Par exemple, lorsque je veux faire un projet Meki, on peut rentrer le mot-clé Meki et vous allez avoir différentes suggestions qui qu'utilise Meki. Bien sûr, puisque les scratchers de Scratch sont très, très généreux, vous avez des programmes parfois très, très complexes, mais parfois aussi très, très simples. Alors, si j'en prends un, par exemple, ici, et que je veux le, le choisir, regardez ce qu'il y a dedans. Alors, je vais cliquer dessus, il va ouvrir, et je peux donc le remixer. Alors, ça veut dire que je vais avoir le programme intégral de la personne et je vais pouvoir le modifier en utilisant ici à droite, en haut, le carré vert. Alors, je pèse dessus, on voit que le remix est fait et on le voit dans le titre. Alors, il s'appelait Miki Miki Musique Machine et on a au bout, remixé. Alors, vous pouvez à ce moment-là, pour garder nos bonnes habitudes, ajouter vos initiales et vous pouvez, bien sûr, modifier le programme. Et par la suite, vous pourrez tout simplement le, le le partager en cliquant sur le bouton orange et il se retrouvera à ce moment-là dans vos projets personnels. Alors, je vous souhaite une bonne exploration de cette fonction.